Je vais, je vais accueillir sur scène euh, quelqu'un que j'appelle un hacker, il, il se définira de plusieurs façons lui-même, mais il a fait des retours euh, entre la Silicon Valley et l'activisme le, sur les communautés locales. Il a fondé sa propre entreprise. Il a fait beaucoup de travail très intéressant sur les la construction d'outils pour des communautés locales depuis très longtemps. Ça a été une, le, le, le premier employé de Twitter et j'ai eu le plaisir de le rencontrer l'année dernière en New-Zélande pour la première fois, en Nouvelle-Zélande, euh, sur un, un cours sur les nouvelles sociétés qui a été euh, organisé par plusieurs personnes vraiment très, très inspirantes. Certaines d'entre elles sont dans le fest euh, cette année. Et il va nous parler pourquoi est-ce que l'open source est très important pour les nouvelles organisations. Euh, il va nous parler aussi d'un nouveau projet euh, des, qui vise à, à créer des outils pour les communautés locales. Donc je l'invite à me rejoindre pour nous parler de ce projet, comment est-ce qu'il opère Merci d'accueillir euh, Evan Ancho Place. Hey Evan Salut Evan, comment tu te sens ouais, C'est super, c'est vraiment super, j'avais je, je, très très hâte de venir. Donc simplement pour donner un petit peu de contexte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de tes nouveaux projets, les plus récents, euh, ce sur quoi tu dépenses ton, toute ton énergie Oui, euh, donc euh, le projet Affinity, c'est un, une plateforme pour des communautés locales. Euh, je travaille dessus depuis longtemps euh, et on essaye de créer des outils pour euh, faire que les gens se connectent. Et on s'est rendu compte que les outils qui existaient, euh, les outils qui existaient ne, ne contribuaient pas à, à beaucoup de positifs dans ces communautés. Donc on s'est penché sur la façon dont les communautés locales s'organisaient et ce dont ils avaient besoin et en fait ils avaient besoin de plus de technologies, les technologies qui existent euh, à l'heure actuelle. Il y a des outils qui sont utilisés par des campagnes électorales, par exemple, euh, déjà. Euh, dans des organisations politiques et, et ce dont on, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut euh, utiliser ces outils euh, pour euh, les communautés locales et la société civile Comment est-ce qu que les organisations locales peuvent savoir euh, qui euh, participe aux réunions, euh, tout un nombre de data euh, que les organisations locales ont besoin également donc, toi, tu as été impliqué dans beaucoup euh, d'entreprises euh, très intéressantes et, et moi-même, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte parfois euh, comment est dépensée mon énergie et, et où est-ce que je dois me concentrer le plus. Et quand je regarde à ce que tu as fait euh, dans le passé et, et ce qu'il passe euh, à l'heure actuelle au niveau social, au niveau politique... Pourquoi est-ce que tu penses que c'est le moment de créer euh, Affinity et pourquoi est-ce que tu penses que ça va faire un changement Oui, la théorie du changement, euh, c'est le fait de dire que la façon dont on construit les softwares à l'heure actuelle, euh, les softwares sont, sont faits pour refléter la société. On pense que les softwares sont, euh, doivent interagir en, entre eux et que... Euh, les organisations hiérarchiques classiques ne fonctionnent pas. Les technologies euh, ne permettent pas toujours euh, aux gens de se connecter. Et, euh, on, on voit ça dans le, dans le monde des du social media, par exemple. Au niveau, euh, les mouvements sociaux, par exemple locaux, ne, ne, ne sont pas très soutenus par un certain nombre de technologies à l'heure actuelle. Et comment est-ce qu'on peut faire ça Comment est-ce qu'on peut améliorer ça Comment est-ce qu'on structure une organisation qui va permettre à des organisations locales petites de collaborer avec des réseaux, des groupes, etc. Donc, si vous êtes euh, euh, responsable d'une organisation que vous voulez travailler sur une campagne, il faut euh, connaître euh, les gens qui travaillent sur des campagnes similaires dans d'autres endroits. Et c'est ce qu'il vous faut à l'heure actuelle. Donc, on a réfléchi à ces actions et comment est-ce que ces mécaniques fonctionnent On discutait de l'autre fois euh, de comment est-ce que le collaboratif est, que est de plus en plus, plus important et essentiel à l'heure actuelle. Oui, pourquoi est-ce que tu, tu, tu crois ça aussi Oui, si on, on regarde les 20 dernières années au niveau de l'activisme, euh, les investissements euh, notamment qui ont été faits, on regarde ces organisations et on voit qu'il n'y a pas une seule organisation et il n'y a pas un seul réseau. Donc, en fait, on, on est confronté un peu à un, à un chaos d'organisations euh, euh, séparées euh, les, un, les unes des autres. Donc, on a besoin de, de rendre ces, ces organisations beaucoup plus durables et qu'elles puissent aller dans la même direction. Donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pouvait faire pour plus de collaboration Oui, je sais que tu as mentionné euh, plutôt euh, comment est-ce que des... Les espaces au niveau des groupes d'activistes peuvent se, se structurer. Comment est-ce est que tu penses, d'après toi, que les, les groupes d'activistes peuvent avoir un impact sur les changements sociaux Oui, si on regarde la croissance, par exemple, de, du média à l'heure actuelle ou euh, si on regarde les, les très grosses organisations. Hum, on s'aperçoit que, parfois, il y a de la collaboration et cela fonctionne, mais parfois, il n'y en a pas. Et, et parfois, euh, il manque réellement de collaboration à l'intérieur même de ces organisations. Donc on s'est demandé comment est-ce que des organisations euh, séparées euh, qui ont une relation vraiment euh, euh, réels euh, avec des mouvements sociaux euh, pouvaient euh, s'améliorer euh, là-dessus. Affinity, par exemple, a été créé pour ça. Euh, on a créé un business qui est coopératif, qui est créé par les, les gens qui travaillent euh, à l'intérieur d'Affinity. Et donc, on a essayé de, de, de créer une plateforme collaborative qui est durable. Um, as you could see in the title, we oui, donc comme vous le voyez dans le titre, en fait, on veut aussi parler des, co is des uh, pa plateformes coopératives. Le WeShareFest est un, et est, est un exemple assez here, intéressant parce qu'il y a un certain nombre de gens qui se rencontrent aussi et on voit beaucoup de plateformes qui se créent ces dernières années et il y a beaucoup, il y a de nouvelles tendances qui se dessinent et je suis assez intéressée de comment est-ce que tu vois ce mouvement-là. Oui, cette idée de coopérative de plateforme, on peut prendre euh, l'exemple par exemple de ce qui se passe euh, dans le monde de l'agriculture, mais euh, dans le monde digital par exemple on a Uber, on a Airbnb qui sont des plateformes qui fonctionnent en contrôlant euh, le, le marché complètement. Donc If you believe in, in si tu crois en in the, the, on is un certain the progrès really là-dessus il, il faut, il faut opérer des changements dans ces dans ces, ces marchés D'abord, euh, un certain nombre de travailleurs euh, qui bossent dans ces sur ces places de marché euh, ne se posent pas euh, forcément the, the toutes les, les, les, qu les questions. Par exemple, un chauffeur de Uber ne se pose pas la question de, du développement du, du NAP ou, etc. On est face à, à, à des plateformes qui sont très traditionnelles, qui fonctionnent de manière très traditionnelle avec un système qui est ancien, station, qui est vieux risky. Et, oh. et la Silicon Valley, par oh. exemple, oh. Est... est prête oh. à mettre uh, énormément d'argent dans, dans de nouveaux up. modèles. So Donc il y a des that innovations about. assez as intéressantes change qui change se développent à l'heure actuelle. À actuelle. Yeah, so oui, um, au niveau d'Affinity, on a on a essayé de, de lever des, des fonds, on a essayé d'aller de, voir des investisseurs, euh, d'avoir des, des fonds coopératifs, on a été voir des VC euh, et aller voir des, des personnes dans la Cine-École Valley. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que... Euh, Beaucoup de gens étaient assez intéressés par ces questions d'organisation. Mais le problème, c'est qu'on construisait quelque chose de nouveau, on ne savait pas vraiment, on n'avait pas beaucoup de, de visibilité sur le futur. Et, et en fait, pour beaucoup de gens, on était vraiment trop loin de, du, du, du système traditionnel. Donc, ensuite, on est allé voir les, les personnes qui travail dans l'économie euh, coopérative et, et ils nous ont dit, non, mais là, c'est trop coopératif, donc on ne peut pas vous, pas vous soutenir là-dessus. Donc, en fait, on a été rapidement euh, bloqué au niveau des fonds euh, dans la cine Valley avec des gens qui étaient vraiment... Euh, euh, qui n'avaient avait pas donc, du tout envie de, de s'engager par un, peur, etc. Et on a réalisé que ces un, individus euh, euh, n'allaient euh, pas un arrêter un, complètement un, tout notre process, ils ne pouvaient pas le faire de, de toute façon à eux-mêmes. Donc on a réfléchi euh, autrement. Et donc, donc, au niveau de la mise en place, comment est-ce que, euh, est que ça se met en place Qu'est-ce qui est vraiment différent Oui, en fait, l'opération de ces plateformes sont, sont relativement similaires aux plateformes traditionnelles. Donc, il y a des, des gens qui travaillent, ils ont un droit de vote, ils peuvent voter sur des choses, mais par exemple, si... Euh, We'll go back uh, to a set of à partir laws. du moment où il y a And des questions so, d'argent like qui, qui rentrent en jeu, uh, les, les votes, en fait, des, des, des personnes peuvent avoir un impact euh, direct. Donc, en fait, on casse un peu des barrières et on casse de la, de la bureaucratie. Donc, c'est fantastique, mais en fait, c'est beaucoup moins sécur comme organisation. Donc, d'après toi, en fait, tu dois avoir des, des entités un peu alternatives pour, pour, pour, pour fonctionner. Comment est-ce que tu vois le financement de ces plateformes oui, je pense qu'en fait, euh, ces plateformes ont d'abord besoin de beaucoup d'argent. Et cet argent doit venir euh, de gens qui vont prendre des risques, qui, vont, qui sont d'accord pour euh, mettre de l'argent sur euh, la création d'un nouveau marché. Et ensuite, euh, il faut que les gens se rendent compte que on ne peut pas savoir ce qui va réussir, ce qui va être un succès. Donc il faut prendre des risques au début, il faut faire des paris. Et... et c'est là où c'est intéressant d'avoir un, un, une discussion là-dessus parce qu'il y a des gens qui doivent prendre des risques dès le départ. Par exemple, Uber a levé les fonds pharaoniques. Euh, mais par exemple, beaucoup de ces plateformes coopératives sont, sont très difficilement euh, ont beaucoup de mal à grossir et à, à grandir d'échelle, parce que départ, en fait, elles n'ont pas forcément énormément de valeur au départ. Ah, Like, negative $2 million in its balance. Si on prend des, des énormes It sociétés comme like, Uber, alive. elles ont eu des fonctionnements compl Twitter com com complètement to like différents. Quand on, on, on doit trouver vraiment des, des nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux yeah, modèles. Also, so, oui, tu, tu, tu MIT, je sais que tu as fait des expérimentations avec avec MIT. Platform. Uh, oui, so en fait, uh, j'ai organisé en fait un, un un workshop. workshop. Euh, Au MIT, et on a essayé de faire bosser des étudiants de MIT euh, là-dessus pour créer de nouveaux outils euh, pour euh, transformer des, des coopératives en coopératives de plateforme. Et on a découvert en fait que. Euh, il y avait des gens qui, qui par exemple, euh, réfléchissaient de manière euh, assez différente euh, concrètement Et au niveau du, de chaque journée, euh, de chaque journée. Donc, euh, en réalité, ça n'a pas très bien fonctionné. Euh, L'idée, en fait, des plateformes coopératives, c'est que l'individu doit s'intégrer euh, dans l'économie des plateformes. Avec, euh, il doit amener différentes idées, différentes, euh, différentes idées, différents projets, mais or so cooperative workers in en réalité on n'a on pas, pas, toujours réussi à, à, à faire ce changement au niveau des individus. Quelle, quelle conclusion tu dresses de tout ça En fait, peut-être, euh, on, on devrait collaborer un peu plus avec des, les personnes qui travaillent dans les plateformes sociales, par exemple, et qui investissent les, les espaces sociaux et les intégrer dans notre dans notre projet, dans notre recherche. Yeah, oui, so maybe euh, simplement pour rappel, on va faire un petit peu un petit Q&A avec le public, donc si vous voulez we'll prendre la parole, on a juste and besoin d'un micro. We'll uh, il y a un autre sujet sur lequel je voulais discuter parce que tu mentionnais la valeur et je voudrais parler un peu de toutes ces entreprises qui, qui prennent ça en compte. Blockchain, par exemple. C'est intéressé à ces questions de valeur et de valeur d'entreprise. Et, et c'est intéressant de voir comment est-ce que les organisations peuvent imposer ça en interne. On a beaucoup parlé de blockchain dans les dernières WeShareFest et je serais très intéressé de, de voir quel est ton avis là-dessus, sur... Là -dessus, là -dessus, sur sur le rôle que la blockchain peut avoir dans ces plateformes coopératives. Oui, dans, la, la, science, ou dans la, la computer science, il y a, il y a des lois en fait, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et quand on regarde uh, blockchain, par exemple, uh, les, on voit que les technologies reflètent les institutions uh, qui sont très. Uh, les, les institutions. Uh, très à droite, traditionnelle, etc. Et donc, on peut avoir une vue différente du monde. Et on peut se dire, si tu prends l'interaction humaine, par exemple, et si tu, euh, si tu décides que euh, la façon de voter euh, va être différente dans ton organisation, dans ton entreprise. À ce moment-là, tu tu, tu tu, arrives au point où tu te dis que euh, les, les hackers, en fait, peuvent amener vraiment euh, des, des réponses à des, des solutions, à des problèmes. Si on prend l'exemple le, euh, d'Anonymous, par exemple, euh, qui, qui est une plateforme absolument incroyable, mais bah, on, on arrive aussi à des, à des résultats beaucoup plus négatifs, comme, comme l'élection de Trump, par exemple, qui a utilisé euh, énormément de technologies... Euh, et, et, et on se, on se trouve face à des, des organisations qui sont vraiment profondément misogynes vraiment très, très négatives. Donc, euh, je, je pense qu'un les, les, certain nombre d'institutions humaines toujours, seront toujours nécessaires et qu'on ne peut pas tout mettre dans les mains de la, de la technologie. Il faut qu'on réfléchisse aux valeurs qu'on doit mettre euh, dans le processus et dans le mécanisme. C'est toujours euh, facile de, de se dire qu'avec la technologie, on va changer le monde. Il y a euh, des, des, des personnes qui ont vraiment des idées euh, très à la marge concernant euh, l'éducation, par exemple. Mais c'est assez facile de, de penser que la technologie va, va tout faire, mais en fait, euh, quand, quand ça se passe, il faut qu'on fasse machine arrière et de, de réparer les problèmes qu'on a causés. Donc, Not necessarily applicable to what you're oui, doing right en fait, au niveau de, de ton organisation et de l'organisation de ta plateforme, euh, comment est-ce que ça s'applique à cette organisation Pour moi, le premier but, c'est d'avoir euh, une organisation qui va faire du changement social, qui va amener du changement social. Et a et based on n'est pas là sur un, un mécanisme basé sur euh, des ordinateurs, par exemple. Il faut, Il faut vraiment se poser la question comment est-ce que les, les personnes peuvent collaborer entre eux et, et collaborer entre eux et se rencontrer, etc. On va ouvrir euh, les questions maintenant. Est-ce que quelqu'un peut faire euh, passer le micro s'il y a des questions uh, uh, Peut-être si question vous levez la main, c'est plus facile pour nous. Uh, oui, il y a une question là-bas. Oui, donc on a quelques okay, questions, so a questions là. Ok, Sorry for the not additional uh, advanced warning. Ok, well, wait a moment. You could also yell if you want. Okay, well you could also yell no. if you want. No? <laughs> Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui est facile avec les nouvelles technologies et les nouvelles façons de faire les choses. Par exemple, quand, euh, quand on réfléchit à ce qu'on construit, euh, en fait, il s'agit de nouvelles façons de, de faire les mêmes choses sur de nouvelles plateformes, finalement. donc. Pour so, euh, like, revenir back à the Twitter, Twitter, par exemple, quand on a créé Twitter, on a dit que dans les interactions, allaient être les mêmes qu'avant, mais la façon dont les gens allaient interagir en utilisant les, les, les, les messages les textos, par exemple, ou différents médias, allait euh, changer. Donc, en fait, on a commencé à expérimenter suite à ça. Et quand vous regardez, par exemple, blockchain, la technologie, les interactions, elles, elles ne vont pas changer en tant que telles. Les gens, euh, la façon dont les gens euh, interagissent, c'est toujours la même, mais on a... Nouveaux médias pour, euh, pour créer de nouvelles, nouvelles, de nouvelles façons euh, de faire la même chose. chose. Merci beaucoup. Hello. Bonjour. Yeah, C'est très fort. Merci beaucoup. En Thanks fait, so fait je voulais time. revenir sur la question de la blockchain parce qu'en uh, fait, uh, j'ai entendu light, une idée uh, il y a quelques uh, journées ago, uh, campaign, uh, uh, uh, qui n'a pas fonctionné uh, finalement. Uh, Quelqu'un a tous les, les CTO ces jours-ci, les applications blockchain qui, euh, qui augmentent de plus en plus, une idée serait de créer des et fonds qui uh, seraient là pour faire une sorte de coopération. Mais est-ce que vous pensez et que ce scénario, kind of scénario pourrait fonctionner pour Twitter, Twitter like c'est-à-dire d'avoir des fonds et de les utiliser then, uh, euh, pour euh, mettre en place une proposition tous ensemble. Bon, la première chose, c'est que je pense que la campagne a été une réussite, finalement, parce que même si, on même a même pas, si ils n'ont pas réussi à Twitter, acheter Twitter, ils, ils ont euh, euh, remis en question, euh, question le propriétaire de la, la plateforme et euh, cette notion de responsabilité. responsabilité. Donc je pense qu'en fait, ils ont, Donc, pense que ils ont réussi à faire ça. ça. Je pense aussi, je, aussi je, que, pense que, que, oui, bien euh, sûr, oui, avec les ICO, c'est la façon de gérer ces bitcoins de manière privée finalement. Et euh, puis vous avez une idée qui a la valeur et qui pousse les gens à acheter ça. En fait, ça, c'est une bonne façon de bypasser les marchés financiers, finalement. Mais finalement, vous pouvez récupérer beaucoup d'argent de cette façon-là également. Et donc, c'est un schéma plausible. Et je pense que dans tous les cas, je suis pour l'utilisation de ces méthodes pour attirer des fonds. Mais quoi qu'il en soit, le problème, quand on fait ça pour acheter quelque chose comme Twitter, c'est que Twitter euh, a une valeur immense, en fait. On n'essaie pas... C'est comme les coopératives en Argentine, par exemple. C'est vraiment... Twitter euh, récolte des milliards de dollars et ça va plus loin que ce qu'on peut faire avec les ICO finalement. Ah, yeah. Bonjour, <coughs> Hello. je m'appelle um, Félix, j'ai deux questions en fait. La première concerne le modèle spécifique utilisé. Et pour moi, le problème principal, euh, c'est de créer finalement un business qui n'est pas corruptible, euh, qui ne peut pas être transformé, copié. Ça, c'est difficile. La deuxième chose, la deuxième question que j'ai concerne la question des fonds euh, dont vous avez parlé. Et puis, vous avez dit également qu'il y a. Donc ça va être un investissement risqué pour euh, ceux qui veulent investir dans ces plateformes un peu folles. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais vous avez dit également qu'il fallait diversifier les investissements et avoir différentes plateformes. Et la question que j'ai, finalement, ces consentiments, c'est que... Il y a un ou deux ou trois projets qu'on essaie vraiment de soutenir et qui n'essayent pas de. sans approches différentes qui ne vont pas fonctionner. Donc pour moi, il vaut mieux vraiment choisir un aspect et aller jusqu'au bout. Pour bon, la première question concernant la façon dont on peut le rendre incorruptible. En fait, si vous avez le contrôle démocratique de l'institution, dans ces cas-là, on ne peut pas, bien sûr, éviter que le monde de ces institutions... Euh, euh, prennent cette une, une démocratie. Si vraiment, la démocratie, à 100%, s'ils décident qu'ils veulent se vendre à une autre entreprise et donner leur droit à la démocratie, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas la démocratie si vous ne pouvez pas en sortir, en fait. Donc si vous regardez les euh, coopératives en, en, en, qui existaient en Yougoslavie par exemple, il y en avait qui étaient des vraies de coopératives qui ont décidé de ne plus être des coopératives. Et donc je pense que c'est exactement la façon dont ça fonctionne. Il créer une coopération, mais bon, finalement, vous avez peut-être les actionnaires, les partenaires euh, qui euh, votent pour en sortir. Et quand ça se passe, et pour, la raison pour laquelle ça se passe, c'est qu'ils décident de survivre sur un plus grand marché. Ils ont besoin de ces ressources pour faire ça. Donc, euh, Twitter, euh, en fait, il y avait un, une attaque du marché qui essayait de récupérer les utilisateurs de Twitter. Donc ils ont essayé d'être aussi ouverts et coopératifs que possible parce qu'il euh, y avait cette situation. Et tant qu'on a ce système de marché, vous aurez des plateformes et des coopératives qui euh, auront cette tentation finalement et le risque d'être fermé finalement. Le système, euh, le contexte, bien sûr, est très important. Et quelle était l'autre partie de la question J'oubliais. Sur les fonds, On a, il nous reste deux minutes. Donc, les fonds, ce n'est pas vraiment une bonne idée. c'est une idée très européenne, en fait, mais ce n'est pas ce qui crée des milliards de dollars. Si vous voulez dire, quand vous faites l'innovation dans les technologies, personne ne sait vraiment si ça va fonctionner ou pas. pas. Mais toutes, toutes les, les technologies, technologies des entreprises célèbres essaient de vendre leur technologie parce que. Ils ne, Ils ne croyaient pas eux-mêmes que ça fonctionnerait. Donc, finalement, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne peut jamais reconnaître la réussite d'un produit. C'est qu'il faut essayer de euh, soutenir beaucoup de projets, et puis finalement, il y en a un qui, euh, qui va réussir. Bon, euh, peut-être une dernière une question. question. Oui. Je pense que cette question ici, est un peu plus long. Elle a attendu un Je... Moi, je travaille à Nesta et on essaye de soutenir la croissance de différents types de euh, modèles collaboratifs qui essaient de créer un impact social. Je suis très intéressée dans toutes ces questions et ce que les gens essaient de faire, et là où ils ont du mal, c'est de, de connecter les choses qui ne sont pas en ligne, c'est-à-dire les villes avec les modèles en ligne. Je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question pour savoir comment on peut faire ça. Est-ce qu'il y a une limite à la croissance du réseau, finalement, quand on parle de euh, connexion modulaire euh, donc, ouais. ça c'est, il regarder la façon dont les plateformes euh, ont été construites et comment et elles ont Elles ont presque toujours commencé dans, dans des communautés petites, petites et limitées. Et vous ne pourriez pas réserver Airbnb dans toutes les villes au début. Au début, c'était euh, Texas. Ou, euh, et puis après Denver, et puis après ça, Et au début, c'était pendant deux semaines, pendant deux semaines pour telle raison, parce qu'on savait qu'il y avait un événement, un besoin en particulier dans le marché. Euh, donc c'est comme ça que Airbnb euh, a commencé. Ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire on va avoir une plateforme plus étendue, mais il faut... Commencez avec quelque chose de très petit qui fonctionne, et après vous pouvez euh, l'étendre. Et puis les opérins disent on veut euh, être en compétition avec Uber et Airbnb, donc on doit faire ça partout. Il faut que ce soit très gros. On a besoin de beaucoup de fonds, etc. En fait, vous voyez la façon dont ces grandes entreprises qui ont changé l'économie du monde ont commencé. Elles ont commencé dans ces tout, tout, tout, tout petits endroits. Euh, Airbnb, euh, c'est vraiment des gens qui avaient, avaient un vraiment un matelas dans, dans leur salon. Ça vous montre un de petit de peu la taille. Vous de savez de comment de ils, de ils, ils ont fondé ils ont finalement essayé de faire un petit peu de pub mais ils ont commencé, ils étaient tout petits et puis ils ont grandi, donc quand on fait de nouvelles plateformes qui sont connectées avec des communautés, il faut qu'on voit comment on peut vraiment revenir à ce micro-niveau et avoir un système viable. Merci beaucoup. Merci beaucoup très belle façon de euh, finir so cette session. On va l'appliquer nos propres projets. Donc je pense que vous so allez rester pendant les deux jours jusqu'à vendredi, yeah. donc vous so aurez d'autres occasions, to uh, occasions de parler uh, dans les fiches baux ou ailleurs. Donc Absolutely. merci beaucoup d'avoir été yeah. ici. Yeah. Et yeah. Uh, have a good, uh, next profitez bien de la session suivante. suivant. Merci beaucoup.